Oui, bonsoir, c'est le conseil des rouges, je suis arrivé en bas de chez vous. On a dû faire 1000 ouais. km pour venir discuter avec, avec la cirque direction. sociale à Paris, parce qu'à Bordeaux, dans toutes les villes de France dans lesquelles on a pu passer, et, personne, personne veut, veut écouter ce qu'on a à dire. On roule 50 heures par semaine sur la route, on prend des risques énormes, on n'a aucune protection sociale, ouais. on n'a aucune protection sociale et c'est pas normal. Ouais. Ça fait comment où tu te lèves le matin jusqu'au soir où tu vas te coucher, tu penses toujours application, travail, application, travail, statistique, statistique, statistique. Ça te fracasse la tête hein Ça te fracasse la tête Ce midi j'ai tourné à 5,93€ de l'heure. On travaille et on gagne rien. C'est juste pas possible en fait de, de mourir dans l'indifférence pour avoir livré un burger. Dans toutes les villes où étaient libéraux, il y a une augmentation de la précarité. Aujourd'hui, tous les coursiers, ont nous a... le bol Mais non, tu vas pas la livrer frère, tu vas nous oh. foutre la honte, frère, devant tout le monde Tu vas pas la livrer frère Donc le but, c'est d'avoir une réunion et des vraies réponses. Et à ce moment-là, le boycott sera levé. Mais pour l'instant, le boycott continue. Ce que nous voulons, c'est la régularisation de tous les livrets fichetis. Non, non, notre... et continuer à travailler. On sait que cette grève, elle est bien, il y a du monde qui est venu. Mais on sait qu'il va falloir en faire plus. Certains mois où on est venu à se poser la question, soit on paye des courses basiques, tu vois, ou est-ce qu'on paye le loyer Et Moralement, j'arrive au bout, quoi. Moi, j'ai pas envie d'une société, dans 10 ou 15 ans, que mon gamin il fasse 3 ou 4 emplois, qu'il travaille 90 heures par semaine pour toucher 1200 balles. Moi, en tout cas, c'est pas la société dans laquelle j'ai en envie de vivre. Bon, bah ils ont fermé les portes, j'ai envie de dire, euh, un peu gagné, quoi